Bonjour, je suis Alexandre Play, je suis le fondateur de Human Life. Human Life, qui signifie You Manage Your Life, est une start-up dans le domaine de la e-santé qui propose un coaching, un accompagnement des personnes au travers à la fois d'une dimension carnet de santé pour stocker les informations et à la fois sur tous les thèmes de votre hygiène de vie, le sommeil, la nutrition, l'activité physique, le suivi de grossesse, le carnet de santé des enfants, le carnet de santé des parents vieillissants et qui deviennent dépendants, le suivi des addictions. Et on termine par quelque chose d'un peu anecdotique qui est le carnet vétérinaire pour les animaux de compagnie. Le lien humain est primordial pour nous. Bien qu'étant une, une société très tech, la clé de, de la pérennité de ce type de service, c'est que ce soit proposé et en lien direct avec un acteur physique. Et c'est là où le, les acteurs de la protection sociale ont tout leur rôle à jouer. Les acteurs de la protection sociale en général sont pour nous, pour être très clair, avant tout ce que moi j'appelle des prescripteurs, mais en plus viennent crédibiliser notre démarche. On est avant tout en lien avec toute cette dimension sociale euh, de, de, de finalement, pardon pour l'expression, la protection de l'homme.